What's up, j'espère que vous avez tous magnifique. mais bien surtout pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis, et aujourd'hui, c'est une vidéo très très très spéciale, 5 dragons, dont euh, je crois qu'on en a eu deux, un wise dragon, 2 old dragon, et deux strong dragon, un truc comme ça, une connerie dans le genre, ou peut-être d'autres choses, je sais pas, vous allez voir, mais 5 dragons de suite, et j'ai moi-même participé à en faire spawn 1. Donc vous allez voir, j'ai gagné quand même pas mal d'items et pas mal de trucs, en espérant que la vidéo vous fasse plaisir les amis. J'aurais mis ça, vous pouvoir vous montrer combien mes trucs ils valent, mais malheureusement, le AH, il est disabled pour l'instant, il y a eu de la duplication, je crois, ou un gros bug en tout cas, et il y avait des trucs à 200 millions qui se faisaient acheter et tout. Mais ils vont remettre ça bientôt et je vais vous dire combien ça vaut tous les trucs qu'on a gagnés plus tard. Vous allez voir, on a eu des cristaux, on a eu des... Oh mon dieu, j'ai tellement de vous montrer, je vous laisse roll la vidéo les amis. Enjoy. Il a 10 millions de vues passage. Non mais pourquoi nous on peut pas rentrer Parce qu'il faut que tu tapes la gate. Ah parce que c'est pas nous qui les amis Non non parce que t'es pas là, t'es pas dedans avant. Je hein. tape la gate pour pouvoir rentrer Et la gate elle dure combien de temps Elle a combien de vie Je sais pas Et toi t'étais pas dedans Si moi j'étais dedans Mais ça t'a cliqué à l'extérieur Non non Donc toi t'es en train de fight je... le dragon là Bah oui c'est bon le, euh, regarde le chat Et comment ça, ça peut dire What the fuck, moi je frappe la porte là pour rentrer Continue à ouais. frapper toi continue T'as 20 000 là. C'est ah, okay, ouais. un Attends, je vais détruire un cristal, je crois. Fais-lui fais des, fais des dégâts, je crois. Ouais, je vais détruire un cristal. Ça m'a donné 20 000 de dégâts en plus. Et moi, je suis en train de péter la porte, mais je me fais tuer à cause des Endormans qui passent devant, tu sais Oh, ça lag ouais. le serveur quand il y a des dragons ou des fuck Attends, t attends, attends, invite-moi euh, euh, et puis moi, -moi je vais aller dire icons Ouais, mais gros, la porte est. La porte est bientôt ouverte, la porte est les bientôt ouverte, il reste genre ouais, 2-3 ouais. vies. Et voir. Moi je fais 5000 à la T'as essayé Y'a un mec qui fait 1 million par flèche. Il fait, il fait 5000 par flèche. Putain, j'ai essayé. Et voir. Putain, y'a un serveur deadnut accès. C'est bon. La porte note est ouverte, celui là. Nique lui sa mère. Je le vois pas. C'est bon, j'ai touché, j'ai fait 600 dégâts, moi, perso Tu lui mère aller, J'ai fait 50 000, là 5 000, moi Il reste 5 millions de vies Holy shit, c'est trop cool, en fait Imagine, il y a Oh my god, c'est vraiment cool Attends, ALT-10, ALT-P, je vais record Je suis en train de record, moi Oh my god, le nombre de dégâts qu'il a fait, il a tué tout le monde, en fait Ouais, ouais, moi, j'ai survécu Moi aussi, ben moi, j'ai une bonne armure, ouais, ouais en fait, il m'a rien fait moi. Je le vois pas le dragon en fait. Ah, il est là, what the fuck. Il est juste au dessus. Bah là, il, il est, est passe passé à travers les trucs en fait. Ouais, je sais pas. What the fuck. Oh, il m'a toujours pas tué. Moi, ouais, il m'a tué. J'étais pas de mid life donc euh... il m'a foutu Lightning Strike 557 de damage il m'a fait. What the fuck. Ah ouais, mais j'ai que eu vie, vie. J'ai que 800 de vie moi personne I call le my de c'est le temps de faire du final battle. Il reste 3 millions, c'est la fin. Moi, j'ai juste 10 000 de, de, de dégâts, toi. 80 000. Ah c'est bon. En vrai, tu vas avoir des bons loots toi. Moi, je vais avoir de la merde, mais toi, tu vas avoir des bons loots. Ah, il colle des Undermans, ce bâtard. Ah ouais, moi, j'ai mon bon ennemi qui fait de la merde. Ah, j'ai pas ça, moi. J'ai l'Under Helmet. J'ai destroy un cœur. Ouais. Mais Regarde, regarde, le, il prend 400 000 par 400 000 Comment ils font les mecs Ils euh, ont des arcs qui peuvent cheater avec... Ouais. Euh... ils ont le, le, le mmh. meilleur beau là. Nous on a le, juste ils le requin, ont... mais il y en a un meilleur en fait. C'est le... Un ouais, le... le... ah, ouais, machin. là. Le... Ouais, puis après ils ont le livre... Euh... T'es casser le cristal Bien joué Ouais, j'ai déjà un ouais. détruit, c'est bon. Je le vois pas, moi, il, il bug. Peut-être que je suis à cause qu'on est sur un serveur bizarre, mais... Je le vois même plus. Ah, c'est bon, j'ai touché. À 93 000. Oh, je suis dans, dans les airs, je suis tellement haut mec. Oh. Oh nice. T'as eu quoi, quoi J'ai rien eu. Moi je suis terminé 15ème, j'ai gagné 15ème. Oh si, attends. 2 deux d'underpearls... Deux ouais. Moi j'ai gagné un enchanté d'underpearls et un cristal fragment. 4 dragons fragments. T'as eu 4 oh, dragons oh, fragments 4... 4 old dragons fragments. Allez viens montrer, viens oh, montrer. Nice. T'es où Je veux te trade, je veux voir ouais oh, laisse tomber, ça sert à rien. Non, mais montre, je vais il voir, Il en faut où. 80, 80 pour craft le plastron. Attends, il en remettent Je crois qu'il en remettent un. Non. Bah, Bad non, Sen, non. il est encore là. Regarde, ils sont encore dessus. Je les observe en ce moment. T'es où, Nathan Dans le portail. L'end il est vide, là, en ce moment. Y a rien. Vas-y, traite moi je vais voir. Je suis derrière, oui. derrière. Vous êtes où non, vous, le. Ça ça et en fait, en fait, Il je en vend faut le 40 craft. pour craft les bottes, 50 pour craft le casque, 80 pour craft le plastron. Moi j'ai eu qu'un cristal fragment des... et un, un, un, un, un, un enchanted peintre, mais moi j'avais fait rien. Êtes... Faut juste attends, cliquer attends, dessus en vois. fait Ouais, c'est cliquer droit. Ouais, dessus. Ah ouais Mais Donc, what de les c'est ce quoi Oh regarde, ils ont refait il a met il Mais non Il remet un, cassez-vous En fait, moi j'ai pas d'arc, les gars. Oh, mais ouais, mais t'es mort toi. Toi, ça sert à rien. Tu vas pas faire des dégâts en fait. I have Allez, one. Oh. T'en as un Je peux mettre un, moi j'en ai un. Oh, NON il L'A déjà vu hey, est-ce que quelqu'un t'as un autre arc ou pas Non, j'ai juste un arc, j'suis hey, quand, je suis désolé. Icons, repasse-le moi après le. Ouais, ouais. Le... Non, c'est juste pour ma vidéo. Mmh. Gros, deux dragons oh, de... de suite, quoi. Oh, il, oh, il m'a niqué ma race. C'est euh... un quoi C'est un protecteur. Il a 6 millions. Ah, oh, ouais, il a, ah, sa ouais, sa il a 6 millions. Lui, l'autre oh. avant, il avait combien Il avait 10 millions. Ok, ok, les gars, je sais exactement. Moi, je vais une perle dessus, ok. Il va t'enculer ta grand-mère, Nathan, Nathan, si j'ai fait 10 dégâts, tu me soucis la queue, ok. Moi, j'ai déjà mais 3000 perler, de dégâts de fée. 3, 3 je suis à 4000 là. 7000. Oh, mais en non, fait il me issu suis... de. merde, fuck. trop con. Oh, le lightning, wesh. Il m'a fait 4-7. T'es mort Non, non, non, mais il meurt pas 5 parce que la porte elle est pas ouverte, hein. Ok d'accord je me casse Oh je suis pas capable de le toucher Je suis passé haut, ah oh. oh, je suis mort moi Vas-y bah, il faut ouvrir il la porte Faut ouvrir la toucher. porte Putain on a pour perdre tellement de temps Je suis avec tous les mecs qui ont des arcs de ouf on Allez il faut casser la porte gros Oh my god je suis tellement pas chanceux Tu les endermits J'ai 13 milles C'est bon j'ai fait 1 chat les endermits ah bah moi non, parce que bon, bah, je suis pas encore mon épée Allez faut casser la putain de porte J'arrive Oh my god, Nathan ami. faut que tu fasses le plus de dégâts possible hein Ah bah je suis ah ami, non, mais non, a vraiment En fait y'a des fils de pute qui font exprès de spawner des enderman. Bah ouais, bah ça doit être un de l'eux pour pas que les gens y rentrent, normal ils veulent faire le plus de dégâts possible Putain, mais en vrai c'est ce que tu fais gros de putain, mais ils sont Il y a Y'a un gars qui est intelligent de ouf là il est sur en fait, avec son arc en fait, en a un qui est tué avec son arc. C'est bon, regarde, j'ai un endroit où les undermans peuvent pas me toucher moi. T'es où, t'es où, t'es où? Regarde, je haute, suis en hauteur. Vas-y, vas-y, vas-y, j'y j'arrive Viens ou pas, hein? J'ai 25 ans Ah non, années, non, non ça fait des dégâts. J'ai des undermids qui te font mal quand même. La quête est bientôt ouverte ou pas? La t'es pas mort encore. On est pas encore là, c'est encore pour ça. Fuck. Gros, c'est méga stylé ces events là, hein. C'est le truc le plus il cool que J'ai fait que 27 vu. 000. Fais le plus que tu peux, gros. J'ai tué toutes les sommes d'armée, je la vite fait. Elle commence à être low, la là, Rachin. Là, là, là. Combien, combien, combien, combien, combien elle Regarde, euh, il dit dans le chat, elle commence à être affaiblie. va te mettre une de points J'arrive plus à lui faire des dégâts, je suis tout Je sais pas pourquoi. Non mais je je je je euh, il t'a euh, combien Il lui aura bien T'inquiète, on ah aura non, le ouais. temps d'ouvrir la gate, on aura le temps. Non, non, si non, si non. si. 1 million cent J'avais plus de, mag les de mecs, mana. Les mecs ils lui font du 10 000 de dégâts avec une. Ouais on aura pas le temps d'ouvrir la porte, la porte elle est même pas.. Euh, ouais. On est juste deux en fait. Ouais, on est juste deux sur la porte. C'est pas grave, j'ai quand même fait 4.000 de dégâts, j'espère avoir quand même quelques petits trucs. Moi j'ai Moi euh, bon je me suis fait lightning deux fois d'affilée, euh, bon.. bon. J'ai pris 4 lightning, je suis toujours pas mort. Eh hein. <rire> gros, moi je fais que mourir en fait. Moi, Gros gros moi j'ai pris deux lightning en même pas 30 secondes Ouais moi aussi <rire> je suis mort direct. Ouais pareil je les ai, ai pris instant mais je sais pas ça m'a pas tué Ah il, so il est mort non Oui oh, yeah, il m'a double lightning je suis encore à 800 HP Ah c'est 100 Ah oh, ouais c'est commencé à faire mal. En fait ce bâtard il appelle tous les underman de la map C'est bon je suis au de seconds moi Vas-y je suis les underman par terre moi Il va être mort hein. il a 100 000 HP non, 100 000 HP par contre Ouais c'est chiant, 80, faut pas que tu meurs, 000 000, mort 8ème encore J'ai rien gagné cette fois Moi j'étais 16ème Ok alors attends j'ai eu euh, gros, je suis 27ème j'ai pas fait de dégâts mais j'ai eu 2 perles du protecteur dragon, Oh protecteur de la ligne, oh what What Ils ont obtenu oh, des super ont... de bons trucs là euh, Attends dragon chest plate. protecteur dragon chestplate Aspect of the dragon, dragon Gros ils ont eu 3 pièces sur 4 Ouais c'est quoi cette merde? Moi j'ai rien eu. dragon, fragment, j'en ai eu 4 encore. T'en as encore eu? Ouais, 4, mais c'était des c'est pas les mêmes. Attends, ah oh, ouais, merde, je peux aller voir moi, faut que j'aille voir. Ah oh, moi aussi j'en ai! J'en ai eu 3 moi. Je... Protecteur? Ouais. Attends, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Même si j'ai pas fait de dégâts, je vais aller voir. Attends, et rends-moi euh, ce que j'ai eu. 3 protecteurs, eu fragments, Vas-y, donne-moi tes autres alors, toi. Vu que c'est les moins bons, toi t'as les meilleurs, les hold c'est les meilleurs. Ouais, vas-y. t'es très... nul. Ouais. Voilà, comme ça. J'en ai 7 là. Oh putain. What the fuck. Oh, c'était épique ça. Je sais pas s'ils vont en remettre. Ils en remettent un Non, non ta gueule. Regarde, non, ils non, sont non. encore autour. Oh, ils... ils en remettent un. Ils en remettent un. Je te jure, ils en remettent un. Non, ta gueule. Ils okay, sont tous, en tous autour encore Non. Miedjea là, il avait un Eye of Thunder dans la main. Enfin, il avait un Summoning euh... aïe. Mais eux c'est des carrés gros. Oh, attends, j'ai eu 8 underpairs moi. Eh, ouais, mais gros, c'est mes gars j'ai eu 8 underpairs alors hein, j'ai même pas touché le gars. Oh, attends, j'ai 5 cristaux. Y'en a, en a encore dans les mains Y'en a encore dans les mains Ils ont Ils vont en remettre, ils vont en remettre. Eh, eux c'est des malades. Ouais, mais faut. Où c'est que tu te mènes, attends, pour pas perdre des dégâts Tu te mets dans les tours Non, non, je me, je me mets n'importe où, mais. En fait, il me met beaucoup de dégâts, mais je régène super vite. En plus, les mecs ils me healent à chaque fois. Non, mais t'as le casse de laine, non Ouais, mais. t'as le que il ça l'aide, non Absolument pas. Un non, truc. non, ils mettent pas. Moi, je vais rester en haut ici si jamais ils en remettent un. Ouais, oh, je regarde. Moi, t'es warp, moi. Attends deux plus secondes, plus Vite, vite, vite, euh. vite. Ah, trop tard, trop tard, trop tard. Oh, c'est bon. Non, du... ta mère C'est des, des malades, moi. Il en manque un. Et voilà. Putain, c'est bon. C'est à quoi cette okay. fois-ci Attends. Wow wow wow wow The old, uh, old. Old. C'est parfait C'est le meilleur ça non Ouais. c'est enfin, celui qui a le plus d'HP ouais je crois que c'est le meilleur. Attends, je le fais target. J'ai détruit un, un truc. Ouais, de, euh, targeter les Ender Crystal les gars. Hein. Parce que vous faites pas mal à lui donc targeter les Ender Crystal ça fait mal. Okay. Et quand il se frise dans l'air là, faut le focus sa grand-mère. J'ai fait 25 000 de dégâts. J'ai hein. mon casque de merde en fait, il prend tous les flèches. Bah faut que tu l'enlèves. 50 000, 54 000. Il est bugué là, hein? Oh, ouais, ouais, je pense que ça, avec les lags du serveur, il reste bugué. Moi j'ai 20 000 de dégâts. C'est 55 000. J'espère avoir des bons loots cette fois. 70 000, je vais faire mon record. Hein, des dégâts. Lag? Ouais. Ah oh, merde, je suis retombé comme un con. 80 000. Moi j'ai fait mon record déjà là. T'as combien 30, 40 000. 37 000 exactement. Oh il est bugué juste, juste euh, en dessous de moi. 120 000. 130 000. 140 000. Oh c'est énorme Faut péter les cristals Bah c'est bon il est pété Il nous a toujours pas les 165 000 Demi J'ai joué J'ai encore 8ème Moi 10ème Moi 10 nouveau record 4 holds 52ème Une Enchanted Under 4 holds 2 Enchanted Under moi 3 Enchanted Under Ah 12 15 boost. normal Oh merde il m'a tué J'ai encore 4 dragons, all dragons, moi perso. Pareil, j'ai 8 all dragons en tout. Putain, GG, gros. Attends, on va voir s'il y en remet un autre. J'ai un autre oh, cristal ouais. de fragment. Euh, j'en ai un autre fragment de cristal hein, quand même. Ça, c'est bon pour euh, booster les, euh, les, les minions. Hein. Moi, j'en ai 5 de cristal de fragment. En vrai, ça vaut vraiment le coup. C'est des chinois. Ah non, ok, je me disais aussi. Non non je suis trop con, j'ai un, oh, bon, il y a un gros Oh c'est moyen, mec il m'aide. C'est vraiment le fun en fait de faire les dragons comme ça, vraiment, c'est genre insane. Non mais les mecs ils sont insane, je sais pas comment ils ont fait pour avoir Ouais, de là Je sais pas ce que c'est ce dragon Oh, ils en remettent un, ils en remettent un, ils en remettent un En fait, quand euh, ils mettent le dragon egg, ça veut dire qu'ils respawn et là ils en remettent un autre Mais non MAIS NON MAIS NON les gros, ils sont millionnaires ou quoi What the et... fuck Gros, j'assiste à un truc et de gros, malade là ta, ta vidéo elle va faire tellement de vues Quatre dragons C'est quatre dragons là ça oh, va ouais, faire C'est le quatrième, c'est le quatrième ouais. Je vais mettre mon aïe ou pas Je la mets la mienne ou pas J'aurai plus de loot si je le mets Vas-y, go! Non, t'es sûr? sûr j'ai une chance d'avoir le casque et tout! Je vais mettre le vas mien! Vas-y, mets-le, mets-le, mets-le! Need one more! C'est bon! En oh, bon, il me faudrait trop une archerie de potion! Oh putain! C'est un quoi? C'est un tronc! Et là, faut que je fasse vraiment beaucoup de dégâts! Vu que j'ai placé un oeil, faut que je fasse beaucoup de dégâts! Ouais, ça veut dire que c'était le dernier, puisqu'ils en avaient ouais. besoin d'un de plus. Dommage. C'est pas, pas grave, j'ai participé donc ça va. Bah, quand même, 4 Nathan En ouais, vrai, nul, ça moi, vaut 1.5 million, mais tout ce qui, avec tout ce qu'on a eu en vrai, moi ouais, je le vois même pas, je suis perdu là. Moi ouais, je fais de la merde là, vraiment, je fais de la merde, j'ai qu'une ouais, ça. Ah, pareil, je fais de la merde, je fais de la grosse 000. merde. J'ai 15 000. Vas-y, euh, je serai rapide dans un genre euh, une heure, moi. Salut. Vas-y. Niquez-vous, moi. Hein ouais, nous aussi on t'aime bien. Les Strong Dragons, c'est les meilleurs avec les holds, non Bah ouais. C'est pas, lui aussi il a 6000 en vie. Là, là je, vais, je vais faire un score de merde avec 50 000 de damage. 60 000. Ouais, j'ai fait 60 000. 9e mois. 8 ème encore, gros. Et hey, j'ai toujours été 8e. Hein. Tronc dragon de ces table, fils de putain. Euh, 4 strong fragments. Ah J'ai eu 8 strong fragments, moi. T'en as des holds Euh... J'ai eu deux trucs qui s'appellent... What J'ai eu deux trucs qui s'appellent des... Remand of the Eye. Deux trucs comme ça et j'ai 8 strong, strong fragments. Moi il me faut des holds. T'as des holds ou pas Euh, ouais. J'en ai. J'en ai euh, 4 holds. T'en as en combien de fragments bah, comme ça te, là Je te trade 4 strong contre 4 holds. Ouais, vas-y. Attends, faut que je les prenne dans mon essai. Je sais pas qu'est-ce qu'il baisse, mais vas-y. Je pense que je me fais arnaquer, mais c'est pas grave. Bah, je sais pas, mais. L'important c'est comment. Plus ouais, de voilà. Attends, regarde, je vais te montrer ce que j'ai. Regarde, je vais te montrer. J'en ai deux oeils comme ça. Et puis au live, when you are on this door, regarde. sais que ça, ça coûte ultra cher. Au shop, là-haut, ça se voit, ça coûte ultra cher. Ça se peut. J'ai eu ça aussi. J'ai eu... Ben, j'ai encore des fragments, des pas enchantées et tout. What the fuck Quatre dragons, quoi. Dans la même vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Ok, en fait, les gars, je me suis trompé. Ça continue. Il y a un autre dragon. On espère un hold, ou... The wise ouais. Ah c'est encore Bah c'est bon c'est bon ça quand même en vrai Ah mais il a pas beaucoup de vie On pourra pas lui faire non plus normalement de damage Mais si on en a 4 ou 5 ça va en vrai hein. T'as combien là Moi je suis à 1000 de dégâts seulement T'as 15 15000. Vas-y continue Moi, je... Moi il m'a poussé de ouf là J'ai mon casque de merde en fait j'ai mon... C'est ça qui bloque mes flèches Je l'enlève Là je suis invincible moi Bah si, si il s'approche du sol faut que tu ailles avec ton épée T'arrives pas à le toucher qu'est ce qui se non passe non plus. Il est où Pas où il est Ah c'est bon j'ai fait 40 000 17 000, moi tu fais toujours mieux que moi Moi je suis nul hein J'arrive pas vraiment, j'y arrive vraiment pas moi J'ai pas un bon arc encore En fait limite faut pas péter les zones cristal Parce qu'on peut faire plus de dégâts Ouais oh, En fait je suis à 70 000 ça va Mais il y a des mecs qui me bloquent Moi je suis à 25 000 80 000 Position, 80 000 14 moi bah, 4 wise fragments. Fait combien fait fra euh, ways fragments. T'es combien J'ai fait 10ème. 3 wise fragments. Vas-y, file-moi tes wise fragments vu que je t'ai filé les autres là. et où Je suis ici derrière. Ouais. Vas-y, ça fait 7. Pas mal. What? J'ai récupéré un arc? Y'a un mec qui a drop son arc? C'est quoi que t'as récupéré comme arc? Montre! Attends, attends, attends, il Y a trop d'enchant, j'arrive pas à voir. Vas-y, mets-le dans un truc. Mets-le en plein milieu, on va pouvoir voir en haut. Un Hurricane Bow, j'ai récupéré un Hurricane Bow. Vas-y, montre. Il a de maillot de Ah ouais, Hurricane mais il a merde! Mais c'est de la merde, c'est de la merde, y'a rien de bon dessus. Même c'est un trou de balle, Regarde le chat. Garde-le vend le Ou tu veux que je le vende à ouais, HDV au pire? J'irai le vendre, j'irai le vendre. Regarde <rire> <rire> le mec, le chat. Oh Et putain. I dropped my hurricane by accident. <rire> <rire> Victime bolos. Oh non non, fais lui du marchand, dis-lui de te donner ses wise trucs pour te lui rendre. Ah non, peut-être que le hurricane beau vaut plus cher en fait, je sais pas. Ouais, ouais, il vaut plus cher. <rire> oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe On va voir s'il y en aura un cinquième. Euh, là, ça fait combien de dragons 5, non 5, 5, 5. Oh putain.